Voici ce que vous recevez quand vous commandez 80 g de mélange pour faire la racinette. Euh, donc, dans ce sachet, vous allez avoir 80 g de ce mélange de plantes euh, médicinales en tout genre qui vont permettre de créer des boissons fantastiques à la saveur, ça sent tellement bon, euh, à la saveur de racinette, root beer. Bonne fermentation et bonne root beer.